quand même de, de, de jouer. De, de, le drame, c'est quand même plus ouais, simple. C'est plus simple parce qu'en fait, le drame, un, je veux dire, un silence, un silence dans un drame, c'est profond, quoi. C'est fort. Dans une comédie, c'est une longueur. il ouais, y, y a moins, il y a moins besoin de rythme. Ouais. Partager ce point de vue, c'est plus facile la comédie. Ah, le, le drame, le drame, c'est plus facile. Oui. Après, moi, j'ai pas une, un vrai sens du rythme comme un comique pourrait avoir un... Si oh, ah, tu l'as, si tu l'as, moi je trouve. Pardon de Et... te contredire, mais... Non, non, mais je, je trouve ça en tout cas beaucoup plus compliqué de... En plus, la volonté de faire rire, c'est ah, vachement dur à assumer. Enfin, moi, je pourrais pas le faire si j'étais aux commandes. Donc, ouais. Oui, parce que faire rire, c'est quand même plus difficile que justement faire pleurer. Donc. Vraiment, euh... Et puis prendre un four, euh... enfin, comment on dit quand on fait une blague qui tombe à l'eau Quand on fait quoi Une blague qui tombe Ah oui, un four, ouais, ça ça. ça oui, un... plein. Une blague ouais, qui tombe à Oui, c'est quand même... Un... Personne ne rit, c'est terrible. Bah, ça devient un drame, du coup. Oui. <rire> Et est-ce que vous, quand vous jouez, Charlotte, vous, vous le sentez que vous faites rire ou pas que, non, non. non. Vous, vous ne maîtrisez pas ça Non. C'est le regard ah bon. du réalisateur Excellent. Elle est très oui. drôle. Ah ouais. Oui, enfin oui, mais non, mais elle, est elle est drôle, non, non mais, mais est est elle m'a cueilli plein de fois sur le tournage, j'ai été cueilli plein de fois par euh, ton jeu, par la sincérité de, de, de ton jeu et, et par les inventions, euh, les subtilités dans ce que tu faisais, euh, c'était ma... j'adore. Mais je m'amuse, ma, en enfin je me suis amusée, euh, mais, mais sans... Euh, il faut que je... Il y a quelque chose qui n'est pas totalement assumé, donc euh, il faut que je sois.. Euh, il faut que je puisse plonger sans me regarder trop. Sinon ça.. C'est vachement difficile en fait d'avoir trop conscience de soi, euh, je trouve, dans la comédie. Est-ce que pour une comédie, il faut beaucoup de scènes, ou au contraire peu de, de... prise